La brigade de l'amour est là ah, Je suis toute chose oh là là. Cette année, dans cette saison de, du Love Talk avec Mythique, on vous présente des profils de célibataires fraîchement inscrits sur Mythique, donc qui cherchent l'amour. On regarde leurs profils, on les aide, notamment grâce à notre Love Coach Elodie, le à les améliorer, à faire des retours sur les photos, sur les textes, etc. Et euh, surtout, on les découvre via des vidéos de, de présentation. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, euh, les, les contacter euh, via Mythique, les retrouver sur Mythic. On va prendre des nouvelles de tous les coachés que vous avez présentés durant les deux émissions précédentes. Et on va aussi découvrir deux nouveaux profils. On a fait fuir, fait incroyable de... Jingle. Donne-nous des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton passage dans l'émission euh, J'ai rencontré quelqu'un. Euh, alors je disais effectivement que c'était une grande première pour nous. Et par rapport à, à, à Mythic et mes débuts sur Mythic, c'est vrai que j'étais pas forcément très à l'aise parce que c'était c'est ma première fois sur un site de rencontre. Et j'ai quand même rapidement rencontré quelqu'un. Donc on s'est vu ouais la semaine d'après en fait je crois la précédente émission. Et donc euh, voilà ça fait bah, ça fait plus d'un mois. Je suis si heureuse. Et je suis heureuse aussi euh, parce que c'est une parfaite illustration de deux choses qui font justement que ça marche. La première, c'est cette audace de dire bah, « moi j'ai envie, j'y vais mmh. ». La deuxième chose là que j'entends aujourd'hui euh, de la part de Lauriane, c'est qu'elle vit le truc. Elle vit le truc et elle n'est pas dans des projections, elle n'est pas dans des attentes. C'est le fait de vivre le truc dans le présent, je pense qu'il va la mener à, à pouvoir construire, euh, dans la joie et dans le plaisir, une relation amoureuse euh, durable et... C'est exactement ça. Alors Je voulais vous remercier euh, d'ailleurs toute l'équipe et moi qui étais très sceptique. Effectivement, euh, c'est une très belle surprise pour moi parce que c'est une belle aventure. Du coup, euh, j'ai presque l'impression de faire partie d'une petite famille là. Et bien, sûr. Yes. Donc, euh, bien sûr Merci à euh... oh, Je suis toute chose oh, là, là. On kiffe, on kiffe Ah bah absolument On kiffe Tout à fait Voilà <rire> Ça part très très bien ouais. ça, ça envisage que du positif pour la suite. Ça veut dire que cette émission a d'utilité publique T'as <rire> Mais c'est fou bon, Après, tu sais Karad, nous, euh, Pff, Elodie, Dina et moi, on fait que notre travail. Hein. Le prochain profil dont on va vous donner des nouvelles, c'est Jacqueline. On prend tout de suite des nouvelles de Jacqueline. Que du jour au lendemain, la personne, elle a cesser de me parler et puis a même coupé son profil. C'est ce que je craignais un petit peu euh, la dernière fois, parce que Jacqueline voilà, a pas mal de freins, pas mal de peurs, on avait vu pas mal de critères. Le fait qu'elle n'ait pas trouvé le temps, bah, elle a rencontré quelqu'un d'autre et ça l'a fait avec quelqu'un d'autre. Donc euh, tu n'avais rien à perdre à rencontrer la personne plus vite. Là, pour moi, tu as perdu une opportunité parce que tu, tu n'y es pas allé. Ouais. Alors, pas de regret, hein, je trouve qu'il y a un apprentissage à ce qui vient de se passer. Quand on a un petit crush comme ça, voilà, à distance, quand il y a des choses, on, on a envie, on y va. Quand on dit j'ai pas le temps, ça veut juste dire je ne prends pas le temps. <rire> Elle va s'énerver! La vie, c'est maintenant. Euh, on passe à côté de tellement de choses à croire que la vie, c'est plus tard. On a vu euh, les nouvelles de nos, de nos coachés présentées dans les émissions précédentes. Si on présentait des nouveaux profils... Bon, je suis en passant de découvrir ça. Ah, bah ben là, tu vas ah. pouvoir réagir. Ça, ça va être incroyable. Notre nouveau coaché. Exactement, c'est Victor. Bah, let's go. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 42 ans. Bah, bienvenue à Victor, déjà Bienvenue ça va être Paris. Notre Victor maintenant. Notre Victor vrai, vrai. Exactement, notre, il est à nous. C'est le jeu, m'a pour va vachement nous aider avec cette réponse. <rire> il y a vraiment un décalage entre son texte de présentation mmh. et les photos. Rapport rouge, salut Sur la vidéo, il fait très authentique. Je, je t'encourage vraiment à plus montrer de toi, plus montrer qui tu es, plutôt que de tout jouer sur l'image. Donc elle a tout, tout décrypté. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Notre Victor, nous croyons en toi. La brigade de l'amour est là. <rire> On a un autre nouveau coaché à vous présenter. Euh, c'est encore un garçon, c'est Jonathan. On va regarder sa vidéo de présentation tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, j'habite à Versailles près de Paris. Moi j'adore le côté dynamique ouais, de oui. Jonathan, tu pas vois une Il parle très très vite. Oui mais dès les premières secondes, tu vois que c'est quelqu'un de dynamique et moi c'est quelque chose qui, qui me touche personnellement. Et je crois qu'il a tout compris, c'est-à-dire que l'amour engagé, c'est pas un amour chiant. Note positive, on termine bien ce ouais, tour. Oui, oui, Super, moi tu nous as régalé et ça y est. C'est déjà la fin Ah ouais, ça passe trop vite. Prenez soin de vous, buvez de l'amour. A très bientôt, ciao